Prix de la meilleure série télé-vidéo au FESPACO 2009 Prix des Nations Unies Droits de l'Enfant Décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009 Prix Africa Numérique de la meilleure série Offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie Au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009 Je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école. C'est la prêche Maëlle, le temps va toi et là tu le fais pas que c'est la des Un déjeu de toi, je suis le fan, mais tu sais pas n'importe quel Qu'est-ce que vous faites Je t'ai servi même de penser à ta pascal Fais la bagarre. Et avec l'enfant, tu as minute.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 Je vais la mécanique, je vais retourner à l'école. Je ne vais pas pas. il a juste que est est même des jeux de moi je suis le fan, Et ne sais pas même quoi ce Je t'ai servi même de penser à ta pascal y la Fais la bagarre, Mais avec l'enfant, j'ai un minute.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 Je ne veux pas faire la mécanique. Je vais retourner à l'école. Je mmh. ne pas te faire. Je ne vais ne Je ne le pas Tu Je te Je c'est mmh. une idée après ça une idée c'est pour toi. c'est ton cadeau. Mon cadeau Moi Bien sûr, si, c'est pour toi. Ah! Mimi, merci beaucoup. Tu es très gentil. En tout cas, ce n'est pas comme Tu es <rire> hey, sale vigile. J'espère que ce n'est pas de moi que tu parles. Oh, t'as oublié. Mimi, c'est un sacrifice pour le prochain devoir. Pas du tout. J'ai le bonheur à la maison et je le partage. Quoi Bonheur de mon nez, oui. <rire> Le bonheur C'est quelle l'histoire, ça Top secret. C'est que si... J'aimerais beaucoup de belles choses et ma famille sera heureuse. Tu veux bien partager ton bonheur avec moi Merci. Yes, Regardez mon patron. Il change de grosses maisons en grosse maison. Tandis que nous voulons une case et on n'arrive même pas à voir. Qu'avez-vous fait à Dieu Oui, j'arrive. Occupant de cette cour. Je suis Gabriel, le prophète de Dieu m'a envoyé vers vous pour amener la paix et le bonheur dans cette maison. Hé, hé, hé, monsieur, c'est bon, nous avons tout ce qu'il faut dans cette maison. Allez, vous pouvez continuer votre chemin. Mais tu es fou. Comment oses-tu repousser l'envoyé de Dieu Tu l'auras voulu. Tu seras maudit, toi et ta progéniture, pour des siècles et des siècles. Hé, hey, hey, je ne te permets pas de me maudire. Allez, va-t'en. Qu'est-ce qui se passe ici, Kouka et qui est ce monsieur Soyez bénis, Sainte Vierge de Madame. C'est le Seigneur qui nous envoie vous délivrer des griffes de ce mécréant et sauver votre famille. Sauver ma famille et Soyez plus clair, messieurs. Madame, qui cherche, trouve et qui demande, reçoit. encore du thé, Monsieur Gabriel. Non, oui, Madame, c'est bon. C'est bon. Merci. Des gâteaux alors. Oh. Je dois rester sobre pour bien travailler. Ah, bonne arrivée, chérie. Bonjour, chérie. Nous avons le bonheur à la maison. Le bonheur. Oui. Je te présente Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel, mon mari Pascal. Cher Monsieur Pascal. Je pense qu'il faut remercier le Seigneur de m'avoir guidé dans votre belle demeure. Ah oui. Bientôt le bonheur va rayonner ici. Le bonheur Oui. Eh oui. Tu sais, hum. le type là, hum. je n'ai pas confiance. Ça doit être un escroc. Pourquoi tu l'as laissé entrer hey, Est-ce que c'est moi C'est madame comme elle ne m'a pas écouté. Tant pis pour elle. Papa ne t'occupe pas vous. Ce n'est pas ton problème. Hein. Mange ton tôt. Et Surtout, ne pas la terrasse. Si vous finissez, mmh. tu nettoies bien les dieu. Je sais. Sinon, la patronne va nous chasser. Si on salue, sa nouvelle maison. Madame, je dois aller réveiller Stéphane ou pas? Non, je m'occupe de lui après. Vous allez rassembler tous vos objets précieux et avec le maximum d'argent que vous avez. Vous allez m'enfermer dans une de vos chambres et vous gardez bien la clé avec vous. Ton affaire ne m'inspire pas de toute confiance. Pascal, on s'est déjà entendu. Ne reviens pas là-dessus, ok? Rassurez-vous, mesdames et messieurs, je vais prier sur votre fortune et le bonheur ne vous quittera plus. Oh, Fanny, où oui. vas-tu Je reviens. Qui est ce monsieur qui oui. est à l'intérieur C'est un type bizarre qui ne parle que du bonheur. Mais il ne m'inspire pas confiance. Papa aussi pense oui. la même chose. C'est pour ça que je suis là. Ne t'inquiète pas, chérie. Nos biens sont en sécurité et nous aurons le bonheur. Mmh. de mon passage, sinon vous allez tout gâter. Gâter quoi? Tu voulais fuir non? Donne les biens de mes parents. De quoi parlez-vous? Papa, maman, au secours! Au, secours! au secours! Monsieur Gabriel, toi ici? Comment tu as pu sortir? J'étais en train de chasser les génies de malheur et vos enfants ont tout gâté. Quel génie? Des histoires oui? À part nos biens. Vos biens sont toujours à l'intérieur, vous pouvez vérifier. Hein? Si vous ne voulez pas que le malheur s'abatte sur cette maison, renfermez-moi immédiatement. Je dois tout recommencer à zéro. Et je ne tiens plus à être dérangé sous aucun prétexte. Excusez-nous, Monsieur Gabriel. Allons-y vite. Dis-nous ce que tu as s'il te plaît. On peut t'aider. Tu es malade? Ton petit copain a trouvé mieux que toi, c'est ça, hein? Ce matin, mimi a parlé tout le temps de bonheur. Elle était contente. Le monsieur aussi à la maison ne parle que du bonheur. Tu trouves pas ça bizarre Tu as raison, il faut qu'on éclaircisse ça. Du Gabriel. Non madame, qu'est-ce qui se passe Il a disparu. Hein? Allô bastane. viens vite. Le bonheur a disparu, il y a le malheur à la maison. C'est pas toi, oui. Papa, viens vite. Je ne sais pas bon Gabriel qui vient de rentrer dans une mmh. maison.